Imaginez, une cité gigantesque, où les niveaux s'empilent jusqu'à l'infini. Imaginez, un monde futuriste, d'une noirceur totale, où l'humanité n'a plus sa place depuis longtemps. Imaginez, enfin, le flingue le plus démentiellement puissant jamais fantasmé. Vous y êtes Alors vous êtes prêt pour l'univers de Blame. Bienvenue dans les chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la série Blame, du japonais Tsutomu Nihei. Publiée au Japon de 1998 à 2003, on suit dans ce manga les aventures de l'énigmatique Kili qui parcourt cette ville sans fin à la recherche d'un humain dont les gènes n'ont pas été altérés par une mystérieuse épidémie survenue des siècles plus tôt. Depuis cette épidémie, la ville grandit continuellement, chaotiquement et seul un humain porteur du bon marqueur génétique peut se connecter au réseau qui permettrait de stopper l'expansion anarchique de la ville. Au fil de ses pérégrinations, remontant les centaines de milliers de niveaux de la cité, Kili se retrouve confronté aux derniers survivants de l'espèce humaine, à des nouvelles races hybrides comme par exemple les silicates, et surtout aux terrifiantes sauvegardes, ces machines, gardiennes du réseau, qui sont programmées pour massacrer tous ceux qui ont des gènes modifiés. Nihei a travaillé dans un bureau d'architecte avant de se lancer dans la bande dessinée et clairement cela se sent dans son œuvre où le véritable personnage principal est sans doute cette fascinante ville infinie, dont les proportions écrasent l'humain et où les notions de temps et d'espace s'estompent peu à peu. Si cette ville croît continuellement, elle est également constamment ravagée par l'arme surpuissante de Kili qui l'a détruit dans des proportions apocalyptiques mais très jouissives visuellement. Bien que l'errance dans cette cité soit le sujet central de Blame, on trouve également de très nombreuses thématiques science-fictionnelles, alors on peut citer par exemple le clonage, l'hybridation, l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais attention, hein, pas de longue démonstration ici. La narration est essentiellement visuelle, les dialogues sont souvent presque inexistants et la plupart des informations cruciales sont données au détour d'un simple regard ou d'un simple mot. Blame est une œuvre résolument adulte complexe, elliptique et vertigineuse. Surtout, il faut le dire, grâce à l'incroyable talent graphique de Nihei qui construit un univers rappelant ceux d'Escher, de Piranèse ou du Suisse Guiguer. Guiguer est d'ailleurs une référence explicite hein, pour l'auteur. En résumé, si vous êtes amateur d'esthétique biomécanique, d'architecture démente et de science-fiction exigeante, cette série est pour vous. Alors, deux informations pour conclure. Premièrement, il faut signaler Noise, qui est un prologue à Blame en un volume et qui donne de nombreux éléments sur l'univers déployé. Et puis, deuxièmement, l'édition 2019 du Festival de la BD à Angoulême propose une rétrospective autour de l'œuvre de Nihei. Donc, si vous avez la chance de pouvoir vous y déplacer, ce sera certainement une exposition à ne pas louper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et comme toujours, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner à la chaîne. Ciao Parce que sinon, en fait, ce qui serait super, c'est qu'en post-prod, tu transformes le flingue, là, pour que ça ressemble à l'arme dans la série. Et puis ensuite, je tire derrière, puis ça fait une gigantesque explosion. Euh, on peut ou pas Je ne me rends pas compte au niveau du budget. Ouais Non